Salut les amis, bienvenue sur la chaîne la meilleure sportive de votre vie. Aujourd'hui, moi j'accueille Thomas. Et bienvenue sur la chaîne de mon Coach de natation où je suis euh, en compagnie de Nicolas Elzer. Yes, bon ben Thomas c'est super qu'on qu qu soit là aujourd'hui. On a décidé en fait pour, pour commencer cette année. Ben de vous aider parce que vous êtes nombreux nageurs ou cyclistes ou même triathlètes en début d'année en général on s'est un peu posé, c'est l'hiver il faut savoir aussi cycle hiver c'est normal et sain de, de, de prendre un peu de poids mais ben, quand on prend un peu de poids qu'est-ce qui se passe, on se rend très vite compte que on est moins performant, moins confort, moins à l'aise quand on fait du sport et on a envie de vite perdre du poids. Euh, parce que ben, si tôt qu'on perd 3-4 kilos, on nage plus fluide, on, en vélo, on monte, on est moins essoufflé, etc. C'est quand même plus sympa. Sauf que perdre du poids rapidement, à 20 ans, ça marche à peu près. À 30, c'est plus difficile. À 40, c'est quasiment impossible. On se dit, putain, pour perdre du poids, il va me falloir au moins 3 mois où je mange de la salade et des mandarines et je fais du sport 15 heures par semaine. Et en fait, ben non. C'est pas vrai. Et on va voir ça ensemble. Thomas, tu as, as mis en place un, un programme que je trouve vraiment super intéressant, super bien, qui correspond à des choses que je, je mets sur la meilleure sportive depuis longtemps. Mais vous avez une approche qui est différente avec Pierre. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu On peut Mais perdre bien. du poids rapidement après 40 ans. Avec plaisir. Et, euh, et ben, du coup, merci pour cette intro. Effectivement, euh, on a toujours ce truc de se dire, on veut perdre du poids rapidement. Et puis surtout, on ne veut pas le reprendre juste derrière. Et souvent, c'est ce qui se passe quand on perd du poids rapidement. Non seulement on fait pas mal d'efforts, on transpire beaucoup, euh, on se prive aussi pas mal, on coupe beaucoup de choses qu'on aime bien. Et euh, ben, dès, que, dès que les quelques semaines d'efforts sont passées, ben, la balance revient inexorablement. Donc, euh, comme c'est assez déceptif, on a pas mal bossé là-dessus avec Pierre ces dernières semaines. On a accompagné euh, plusieurs mecs qui étaient dans cette optique-là. Et, euh, et ce qu'on a remarqué, c'est à la plupart du temps, on se focalise sur les calories, notamment les calories qu'on consomme, les calories qu'on dépense aussi avec les montres connectées. Je ne sais pas si tu as ça toi aussi, Nico. La montre, elle est toujours en train de te dire « Oui, tu as dépensé tant de calories aujourd'hui. » Donc, cette espèce de course à la calorie et qui fonctionne quand même pas trop mal, on va dire, pour ceux qui ont 20 ans, 30 ans encore, ça va. Mais c'est vrai que ben, plus le temps passe et plus cette notion de rapport de déficit de calories bah, il est peu efficace, ou en tout cas, il devient plus, euh, plus compliqué à mettre en place parce que ben, euh, bah toi, tu toi, as 50 ans, Nico, euh, quand tu fais du déficit calorique, euh, bah, tu te sens peut-être très vite fatigué euh, en termes d'énergie, etc. c'est peut-être pas le top. Hein. Oui, bah, c'est vraiment le casse-tête chinois, c'est-à-dire que tu rentres dans une espèce de boucle où tu, tu, tu pèses tes, tes aliments, tu regardes tes calories, donc tu te prends la tête. Euh, c'est très, très dur et très difficile à... Euh, enfin pour parler simplement tu te restreins, quoi et puis comme tu l'as dit et sitôt que tu relâches un peu la bride parce que c'est juste pas tenable ce genre d'alimentation et eh ben ton corps il, il, il surcompense, hein, il fait le fameux effet yoyo. et ouais. du coup ben, tu, reprends, tu reprends du poids donc euh, ouais. c'est quelque chose qu'on on peut se servir à l'approche d'une compétition ultime où on se dit bon allez je me prive pendant 2-3 semaines je vais perdre les 2-3 kilos machin que je vais reprendre derrière mais ce n'est pas, pas un style de vie qu'on peut adopter. Ça ne ça marche pas, ça ne marche, ça, ça marche plus. Et, et puis, ce n'est pas quelque chose qui est agréable. Il y a, a d'autres approches. Donc, je sais que vous utilisez beaucoup l'approche hormonale, que moi, j'ai utilisée dans le Natural Hormonal Training, qui, a très, qui marche très, très bien. C'est que véritablement c'est vrai qu'après 40 ans, on le voit, notre système hormonal ne fonctionne plus pareil. Et les effets ne sont pas les mêmes. Je veux dire, la, la, la preuve de ça, c'est que j'utilise mon fils Marius, qui a 20 ans. Il mange quatre fois comme moi, euh, il fait deux fois moins de sport que moi et il est comme ça, quoi, affûté avec les abdos, machin, etc. Il a 20 ans. Voilà. Moi, j'en ai 50, je fais 15 à 20 heures de sport par, par semaine, je fais deux fois plus attention que lui et, si, et malgré ça, je vais avoir une petite bedaine, le, le, le petit bidou de 50 ans, même du mec qui est affûté sportif. Ça, c'est inexorable. Et si je ne fais pas attention, eh bien, euh, tout de suite, je vais avoir… Euh, 4-5 kilos, l'hiver, je, je vais prendre 4-5 kilos en faisant un petit peu attention. La clé, c'est quoi Ce sont nos hormones. Il y a plusieurs hormones qui interviennent dans la prise de poids. On va dire, il y a des hormones qui font prendre du poids, il y a des hormones qui font perdre du poids presque naturellement parce qu'on active nos hormones. Ouais, et tu as raison avec ça, c'est qu'avec bah, l'âge, naturellement, cette production hormonale, elle va diminuer. Alors, on peut en citer plein, hein, il y a la testostérone, euh, il y a l'IGF1, euh, la leptine et la ghrelin qui vont subir des dérèglements également, euh, le manque de sensibilité à l'insuline, ce n'est pas seulement lié à l'âge, en fait. c'est que euh, cette, euh, cette modification hormonale elle est aussi couplée au comportement, à l'environnement, à ce qu'on consomme tous les jours. Et le vrai problème, c'est que bah, en fait, c'est un cercle un peu vicieux qui s'entraîne, c'est-à-dire que naturellement, ça a tendance à baisser, et donc bah, naturellement, a tendance à faire plus de gras et plus on est gras et plus la production d'hormones diminue et donc plus ce cercle vicieux s'accentue. Donc, quand on fait du déficit calorique, qu'on entend traditionnellement avec les régimes en général, le problème, c'est qu'on va encore plus renforcer cette boucle vicieuse. Donc, naturellement, on va perdre un peu de poids au début et en fait, notre métabolisme, lui, va continuer à baisser et la production hormonale aussi peut éventuellement être affectée négativement par ce genre de comportement et ce genre de, de régime qu'on s'impose. Donc, il faut vraiment être très prudent avec ça. C'est les bonnes résolutions. On a envie de perdre du poids rapidement, c'est possible. Mais plutôt que de chercher à faire du déficit calorique, ce qu'on va surtout chercher à faire, c'est d'augmenter notre métabolisme et de travailler directement sur notre production hormonale. Donc, on ne va pas faire des promesses par rapport à la testostérone. Non, à 40 ans, on ne peut pas avoir un taux de testostérone encore plus élevé qu'à 20 ans quand on est en pleine forme. Par contre, à 40 ans, on peut avoir un taux de testostérone euh, terriblement bas de, de quelqu'un qui a 60 ou 80 ans si on ne fait pas attention à ça. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir un taux de testostérone d'un mec de 40 ans qui est en pleine forme, euh, ou à 50 ans, etc. Donc, euh, vraiment là-dessus, euh, ce sur quoi on va… Ouais, Vas-y, pardon, Nico. Non, non mais euh, bah, euh, je, vais, je vais dans ton sens et c'est vraiment moi ce qui m'a séduit dans votre approche, c'est que… Euh, vous allez apprendre, non pas des nouvelles façons de s'alimenter ou de faire du sport qui font perdre du poids, vous, vous apportez des nouvelles façons de s'alimenter et de faire du sport qui vont stimuler les bonnes hormones et qui vont euh, réguler les mauvaises hormones. Quoi, tu vois, vra vraiment, euh, sans te révéler, hein, évidemment, mais les, les, des exercices de sport Cours rapide, mais qui vont stimuler la testostérone et donc brûler beaucoup plus de calories. Des façons de s'alimenter qui vont diminuer notre, notre sécrétion d'insuline. Donc l'insuline, qui est vite fait l'hormone qui nous fait stocker du gras, d'accord ben, Il y a des façons. Aujourd'hui, notre façon de, de s'alimenter, elle a tendance à faire que notre corps, en regarde une pomme et, et presque, il sécrète de l'insuline. Je veux dire, voilà. Et vous, ben, vous remettez en place une alimentation qui est bonne, qui est saine, qui est facile à faire mais qui surtout euh, va rééduquer notre corps à limiter sa sécrétion d'insuline. Et ça je trouve ça hyper intéressant comme approche. Voilà, c'est pas une approche euh, de publicité de dire voilà, euh, mangez rien et vous allez maigrir. Non non, c'est manger bien, manger beaucoup, mais des bonnes choses et de manière intelligente qui fait que votre sécrétion d'hormones, elle va vous faire perdre du poids et être en super forme. Et c'est ça qui est intéressant dans cette approche et que, que, que je trouve super Carrément. Donc, cette approche-là, c'est ce qu'on ce qu a appelé le carb cycling. Euh, c'est vrai que tu n'as pas tout révélé, mais ça tombe bien, comme c'est la bonne année, euh, la nouvelle année, les nouvelles résolutions, et qu'on sait que bah, dans cette période-là, euh, tous les mecs qui vendent des régimes miracles euh, vont venir ben, proposer leurs produits qui sont parfois, ben, comme on disait, pour un mec qui a 40 ans, 50 ans, euh, qui va bah, accentuer simplement ce cercle vicieux et qu'on voudrait éviter ça. Il vous a proposé de vous euh, délivrer ce petit livre numérique gratuitement. Vous pouvez le, le télécharger, euh, donc que ce soit, soit dans la description ou soit on vous a renvoyé un, un lien. Euh, bien entendu, euh, ce n'est pas quelque chose qui est miraculeux et instantané. Par contre, c'est quelque chose qui fonctionne. C'est-à-dire que sur le long terme, c'est quelque chose que vous allez être capable de tenir et les bénéfices vont euh, se cumuler au fil des semaines, au fil des mois, au fil des années au contraire d'un régime, l'idée, c'est d'enclencher une boucle vertueuse. Donc, non seulement on peut perdre rapidement quelques kilos, mais surtout, on va être capable de continuer à rester dans un état de forme d'un mec de 40 ou 50 ans qui est en pleine force de l'âge et pas d'un mec qui a 40 ou 50 ans et qui est fatigué, qui a du gras, euh, qui n'a pas beaucoup d'énergie et euh, ben, malheureusement, qui enchaîne les régimes yo-yo. Pierre qui bosse avec moi, il a souffert de ce truc-là il avait 30 kilos de trop qui voulaient se débarrasser. Euh, pendant 2-3 ans, il a testé tous les trucs euh, qu'on peut voir passer, les régimes euh, comme bouffer des raisins pendant 14 jours. Alors oui, hein, on perd, ça marche, ça marche. Ah, oui. non, en 14 jours, 8 kilos, incroyable, on peut faire des super photos. Ah, par contre, un mois après, il y avait pris 12. Donc du coup, on aurait pu faire une photo très sympa, ben, ça le marketing, ils n'en parlent pas. Donc vraiment… Quelque chose qui entraîne un cercle vertueux et pas quelque chose qui entraîne un cercle vicieux et qui fait enchaîner les régimes C'est vraiment ça qu'on veut vous partager euh, en se focalisant sur les hormones, comme on l'a dit. Tu voulais ajouter un truc, Nico Non, mais ben, euh, pour, pour boucler sur le, le, le thème de cette première vidéo qu'on a partagée, c'est que euh, l'approche avec un système hormonal, l'intérêt, c'est que euh, même rapidement, euh, d'ici trois, quatre semaines, vous pouvez avoir vraiment des résultats très intéressants en termes de perte de poids, parler de 3-4 kilos facilement et puis d'un regain d'énergie, ça veut dire que dans 3-4 semaines, vous pouvez envisager d'avoir la pêche quand vous vous entraînez, d'avoir la pêche dans votre quotidien, d'avoir moins de douleurs au niveau du dos, des articulations dès 3-4 semaines, mais en plus, vous avez les résultats à long terme, donc ça, c'est intéressant. Euh, comment eh bien, Tu l'as dit, hein, il faut simplement télécharger votre e-book qui est super bien fait, moi vraiment, je l'ai trouvé super intéressant. Vous, vous apportez beaucoup de, de, de, de petites clés, notamment sur les hormones avec une approche scientifique et tout ça qui est très intéressante, mais à la fois simple et pragmatique, des outils, des moyens de, de, de, de s'alimenter pour avoir des résultats rapidement. Et puis, ben, rapidement, hein, Thomas, parce que notre but c'était de, de, de, de, de, de rapidement, et les nageurs, les triathlètes et les cyclistes à, à être en forme, donc... Euh, d'ici quelques jours on va publier une deuxième vidéo où on vous mettra comment eh bien, on peut perdre du poids mais sans perdre la force parce que ça c'est aussi l'interrogation hein, comme tu l'as dit, hein, si on mange que des raisins pendant quelques jours ou des mandarines ou de la salade c'est sûr qu'on va perdre du poids mais alors pas question de s'entraîner en force ben, si, on peut perdre du poids et gagner en force et puis on fera une troisième vidéo où euh, eh bien, on, on expliquera comment on peut perdre du poids et gagner en endurance pendant l'hiver et sans s'entraîner pendant des heures, Alors on en natation s'entraîner pendant des heures, ça devient fatigant. Et en vélo en ce moment, avec la neige, en tout cas chez nous, c'est un coup à prendre froid et à pas forcément réussir. Mais grâce à l'alimentation, on peut perdre du poids et gagner en endurance. Et ça, ça sera la, la troisième vidéo. Et puis, et, et on va parler pour ça. On vous donne des petites indications. Et on va parler de, de manière de faire du sport, de manière de s'alimenter qui sont spécifiques et qui vont permettre justement d'avoir ce type de résultat. dont on parler Nico. Et dimanche. Surprise, euh, Attends, je ne vous en dis pas plus. Surprise, il y aura une surprise <rire> <y aura> une... <rire> euh, voilà. et... dimanche. Dans les teasers, on n'est pas super bon, mais en fait, voilà, surprise dimanche. Hein? Ah, dimanche. Voilà. on Voilà, et, euh, et, et ce, ce sur quoi on insiste vraiment, c'est que euh, euh, vous avez peut-être entendu plein de trucs, et moi, c'est un truc que je répète tout le temps euh, quel est votre indice d'enseignabilité vis-à-vis des choses Souvent, on dit ah oh, oui, je sais ça, je connais déjà. Euh, mais est-ce que vous l'avez vraiment appliqué de cette manière spécifique On a souvent tendance à reprendre un peu à notre sauce, faire notre tambouille et, ben, et ça ne marche pas forcément, on se dit ben « ça, ça ne marche pas, ce n'est pas pour moi ». Quel est votre indice d'enseignabilité Si vous êtes vraiment enseignable, vous allez appliquer tout simplement les, les recommandations qu'on va vous mettre et vous allez avoir ces premiers résultats. L'attitude voilà. à avoir, c'est celle de, de l'étudiant qui est toujours curieux d'apprendre. On sait que sur cette chaîne, si vous nous suivez, c'est pour ça. Euh, que, euh, que, que vous appréciez ce contenu donc voilà, continuez de garder cette belle attitude de l'étudiant qui désire apprendre, qui teste les choses et qui découvre et qui a, de, qui a des résultats grâce à ça et bien les amis, moi je vous dis donc à dans quelques jours pour la prochaine vidéo et merci Thomas de, de cet échange super riche à bientôt